Je t'approuves pour une nouvelle saison Ouais, ouais, ouais. Ici, on n'est pas rassuré. Alors, on est entouré de voisins. Là, on s'attaque à une espèce de ferme, encore une fois. Donc, ça va être surprise. Apparemment, il y a de la voiture. On va essayer d'aller voir ça. Allez, suis-moi. Ah, le monde, hein. ouais. euh, peut un à chaque fois, elle nous fait le coup, t'as vu. Ouais. Euh, donc, euh, il y a encore, on arrive encore à reconnaître les pièces. Euh, la plupart du mobilier est encore là, ce qui est de valeur a disparu, naturellement. Euh, non, ça c'est sympa. Hein. Pareil, ça peut être pas de mine de l'extérieur, une fois dedans, c'est bien. Il y a une partie qui est vraiment vide. Et après, il reste le garage, effectivement, et encore des voitures. Donc, on va y aller, je pense. Donc voilà. Pour l'instant, c'est pas trop mal, je dirais. Allez, on continue. Apparemment, euh, le propriétaire était ama amateur de Vauxhall, la marque de voitures. Euh, je ne sais pas s'il si est réparé ou c'était ses voitures euh, perso de tous les jours. Euh, ensuite, euh, donc elles sont stockées là, malheureusement, en très mauvais état. Euh, voilà, il y en a, ils sont amusés à sauter dessus, je pense. Voilà. Euh, je crois que c'est la première fois qu'on qu tombe sur des voitures, non Oui, voilà. Il me semble, hein, je ne me rappelle plus. Voilà, donc là, c'est sympa, quatre voitures. 5 voitures, en réalité. Bah alors, le bilan de la visite Bilan, on va dire euh, moyen plus. Euh, non, c'est vraiment bien. Pour commencer la journée, pas mal. Euh, D'ailleurs, on va pas tarder parce que les voisins commencent à se réveiller. Mais sinon, non, on rappelle que bon, y a, On arrive à reconnaître les pièces, les délits, euh, salle à manger, cuisine, les voitures, sympa. Voilà, non, on regrette pas. Bon, ben la suite pour un prochain épisode. Salut